Bonjour à toi chers spectateurs, Glass Onion, une histoire à couteau tiré de Rian Johnson. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre parce que le premier film a bien marché et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce long métrage qui a plutôt bien cartonné débarquer directement sur une plateforme. Voilà, je trouve ça juste un peu bizarre. Après, j'avais très envie de voir le film parce que la bah, couteau tiré était un film extrêmement fun. Euh, drôle et s'amusant beaucoup du « Who done it ?». Et du coup, cette suite, bah, elle semblait aussi originale que le premier, donc elle donnait forcément très envie. Le résumé pour faire simple, Miles Brown, un milliardaire excentrique considéré comme un génie, décide d'organiser une murder party dans sa luxueuse villa sur une île privée. Il y invite ses plus proches collaborateurs, ses anciens associés et... Benoît Blanc. C'est indéniablement très réussi. Le film que nous offre Ryan Johnson est, juste comme il faut, inventif pour ne pas sonner comme une redite du premier, mais il y a l'effet de surprise en moins. Ça c'est indéniable, on sent que le cinéaste maîtrise son objet, arrive à l'emmener dans la meilleure direction possible, joue juste comme il faut avec ses personnages pour réussir à créer cette petite ambiance qui va faire en sorte de nous embarquer dans ce délire, mais l'effet de surprise est clairement là en moins, et ça fait que du coup, le long métrage se tient, parce qu'il y a le génie de Ryan Johnson derrière. On sent que clairement, s'il n'était pas là, et s'il avait potentiellement, je ne sais pas, laissé les commandes du projet à quelqu'un d'autre, le film n'aurait pas eu la tête qu'il a aujourd'hui. Et là, je trouve que le long métrage, même s'il n'arrive pas forcément à être aussi brillant et créatif que le premier, arrive quand même à nous embarquer dans la même vibe, dans les mêmes idées aussi délirantes et jouissives que le premier, avec cette galerie de personnages haut en couleur, ce décor qui joue forcément à créer une ambiance et un rapport particulier avec toute l'affaire qui va se mettre en place devant nous. Et puis, encore une fois, ce jeu, ce jeu très ludique entre lui et le spectateur, cette envie de vouloir à la fois nous embarquer dans une enquête policière qui va avoir ses petits retournements et ses petits jeux de situation, et en même temps, cette envie de la part de Ryan Johnson de ne jamais s'enfermer dans une vision linéaire du Who Done It Qui est clairement le cas, par exemple, on a pu le voir dernièrement, euh, avec des films qui n'arrivaient pas forcément à révolutionner le genre. Mais ici, ben, on sent qu'il y a de la créativité, de l'envie et de l'inventivité. Et c'est juste qu'on demande à ce genre. Mystère et boule de gomme donnent lieu à de bien belles choses au cinéma, surtout quand, entre de bonnes mains, un mystère prend magnifiquement forme face à nous et ne donne pas uniquement lieu à une jolie enquête entraînante et pleine de suspense, mais à un jeu ludique entre cinéaste et spectateur en face de lui. Si Ryan Johnson ne réinvente pas ce qu'il avait magnifiquement développé en 2019 avec un concept accrocheur et une galerie de personnages hauts en couleur, il parvient tout de même a donné bien lieu à une nouvelle peau à son enquête et son détective, ne s'emparant pas uniquement du genre, mais lui offrant une série de nouvelles lettres de noblesse drôles et amusantes En termes d'écriture, je trouve que Ryan Johnson, en fait, ce qui fait que ça fonctionne bien ici, ce qui fait qu'on se laisse embarquer, qu'on se laisse amuser, qu'on qu apprécie finalement le délire dans lequel le cinéaste réussit à nous entraîner, c'est que sa générosité est aussi espiègle que particulièrement cynique en un sens. Ce que je trouve intéressant, c'est que, a aucun moment on a l'impression que Ryan Johnson veut enfermer son récit dans une mécanique très classique, comme on a pu le voir dernièrement avec le travail de Michael Green et de Kenneth Branagh sur les adaptations d'Agatha Christie. Là, pour le coup, les adaptations d'Agatha Christie, ok, niveau suspense, polar, etc., ça fonctionne. Mais tout ce qui entoure ça, finalement, est assez factice et presque terne. Et alors là, je trouve que Ryan Johnson, ce qui fait sa créativité, ce qui fait son inventivité, c'est qu'il s'amuse finalement des clichés ambulants que sont les personnages. Il ne veut pas uniquement s'en servir pour jouer sur des jeux de piste et créer du coup une espèce de mécanique qui se voudrait être du côté, on va dire, le plus ludique finalement, mais en même temps le plus classique, qui serait de servir le spectateur par le biais des personnages qui, par leur charisme, seraient impressionnants et du coup l'emmèneraient sur de fausses pistes. Là, ce qui l'intéresse, c'est créer des charismes par le biais des personnages, et de jouer avec ça pour peut-être derrière broder quelque chose qui va emmener le spectateur dans la pire direction possible par rapport à la résolution. Sans encore une fois vous révéler la résolution, mais je trouve qu'il y a cette créativité-là. Et il y a encore cette créativité dans l'envie de Ryan Johnson de prendre le film à sa moitié et de dire « bah vous avez eu la base, maintenant voyons un autre aspect de ça ». Et je trouve que c'est ce qui fait la force et l'intelligence de cette écriture. Si l'aspect purement ludique de l'enquête fonctionne une nouvelle fois bien, si la forme du scénario reste la même, comme évoqué avant, si l'ensemble ne révolutionne jamais aussi bien le genre que le premier, Johnson conserve ce qui fait l'essence de son style et de sa capacité à jouer avec nous sur le plan cinéphile. Il connaît par cœur son Agatha Christie, met du coup facilement à l'amende le travail de Green sur les films de Brana, mais surtout, sait comment jouer avec l'aspect charismatique et jubilatoire de ses personnages pour nous balancer énormément de poudre aux yeux pour que la supercherie, même si elle semble facile, ne sonne jamais comme évidente pour Autant. En termes de mise en scène, Ryan Johnson, encore une fois, il a cette logique de vouloir beaucoup jouer avec ce qu'il a dans son cadre. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, certes, dans certains de ses films, ou en tout cas les plus impressionnants en termes de décor et en termes de postulats, comme Looper ou comme le Star Wars qu'il a réalisé, il y a une démesure et une puissance graphique qu'il va mettre au service de son récit. Sur des films comme A Couteau Tiré euh, ou comme Glasonian, il y a une intimité qui va l'amener à être moins clinquant dans son esthétique. Moins clinquant, on va dire, dans le travail du cadre, dans le jeu des lumières et dans le travail de la couleur. Et je trouve qu'ici, en fait, ce qu'il arrive parfaitement à mettre en relief et qui sert beaucoup le récit par la suite, c'est ce décor. Ce décor, il est très iconoclaste. Vraiment, dans le genre, c'est surprenant et c'est envoûtant. Ça donne envie de se laisser embarquer dans cette histoire, parce qu'il y a ce, bah, cet oignon de verre qui semble très surprenant lorsqu'on pose le postulat du film et qu'on se dit personnage vont se retrouver dans un oignon et forcément ça amène des réflexions Bon alors des réflexions un peu perchées parce que là on pourrait presque partir dans Lucherrek en mode euh, euh, les oignons ça a des couches et le mystère ça a des couches donc euh, mystère avoir couche comme euh, enquête avoir couche enfin en gros on est presque là dessus et l'objectif c'est de jouer sur cette idée que justement on est dans cette ville là et que finalement c'est cette ville là qui est l'oignon et donc il faut réussir à enlever toutes les couches de verre, de luxe et d'excellence pour réussir à trouver le mystère. Donc la mise en scène accompagne ça. C'est un peu tarabiscoté ce que je viens de dire, mais franchement quand on voit le film, ça a plutôt de la cohérence par rapport à ce que Ryan Johnson veut mettre en place. Johnson aime s'embarquer dans un défi visuel et graphique qui ne sonne jamais comme le précédent. Et si le côté... Qu'il a fait dans le genre, ou enquête, ne va pas forcément amener de différence par rapport au premier, l'esthétique globale du film se permet d'être juste clinquante comme il faut, et fait de ce décor un véritable personnage à part. Véritable Cluedo dans son côté le plus primaire, avec l'agencement drôle et ludique des pièces, la construction en crescendo de la tension qui retombe au moment de faire le récapitulatif pour repartir au moment des révélations, c'est cela qui rend le tout fun, et qui fait que même si on pourrait facilement deviner ce qui se passe, Johnson se joue encore une fois de nous, mais qu'est-ce qu'il le fait bien en termes de casting, que vous dire si ce n'est que celui-ci est merveilleux Dans le sens où Ryan Johnson est un fantastique directeur d'acteur et qu'encore une fois, il s'est emmené chaque acteur dans la meilleure direction possible. Erdogan Norton, Catherine Anne, Leslie Odom Jr., Jessica Hardwick, Madeleine Klein, Hudson, Dave Bautista... Dans les rôles quasi tertiaires, on a même un... Petit euh, Ethan Hawke qui se pointe, on a du yo on a du Joseph Gordon-Levitt, on a du Serena Williams, enfin c'est à mourir de rire les caméos qu'il arrive à caler. Bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de Daniel Craig, qui est encore une fois extrêmement charismatique, qui a beaucoup plus de place ici, puisque pendant une grande majorité du film, il est réellement le personnage principal, mais qui disparaît au bout d'un petit moment pour laisser la place à une autre actrice, qui je trouvais extrêmement talentueuse, et délivre une prestation juste parfaite. Si Daniel Craig est excellent ici, bien que plus présent dans le premier métrage, c'est Janelle Monae qui éclipse rapidement tout le monde et s'empare totalement et de manière hilarante de la deuxième partie du métrage. Au bout du compte, Glass Onion, une histoire à couteau tiré, est un film qui fonctionne bien parce qu'on aurait pu imaginer une redite du premier. On aurait pu imaginer Ryan Johnson un peu édulcoré par le fait de passer sur Netflix. À aucun moment ce n'est ça. Il a sa liberté. Il a son délire, il a son envie de nous embarquer dans son côté who done it mais à sa sauce. Il a envie, encore une fois, de jouer avec des postulats assez cyniques et assez ludiques. Encore une fois, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, mais qui pour moi a de la cohérence par rapport à ce que fait Ryan Johnson. Et ouais, ça marche C'est certes moins surprenant que le premier, qui lui, pour le coup, était vraiment génial. Mais Glass Onion de Ryan Johnson reste un film très cool, que je vous conseille de voir sur Netflix. C'est vraiment entraînant, c'est amusant, c'est ludique, c'est fun. Ça fonctionne. Et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film, finalement. A plus